Aujourd'hui le 10 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les troupes russes ont infligé des frappes d'artillerie sur les accumulations de main-d'œuvre de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Timkovka et Ivanovka, région de Kharkiv. Jusqu'à 20 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et quatre véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités de la 95e Brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes et de la 103e Brigade de Défense territoriale dans les régions de Serebrianka de la République Populaire de Donetsk et de Stelmaovka de la République Populaire de Lugansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes et trois camionnettes. Dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations offensives réussies, les troupes russes ont vaincu des unités des 57e et 59e brigades d'infanterie motorisées des forces armées ukrainiennes. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés et quatre véhicules ont été détruits. Dans la direction sud-Donetsk, à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités ennemies dans les zones des colonies de Prochistovka et de Zoloteyaniva de la République populaire de Donetsk, plus de 20 militaires ukrainiens et trois camionnettes ont été détruits. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché deux dépôts d'armes de missiles et d'artillerie de la 53e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et de la 108e brigade de défense. territoriale dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk et de la ville de Nu, région de Zaporozhye, ainsi que 62 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans son cinq districts. Au cours du combat de contre-batterie, pendant la journée, les éléments suivants ont été détruits sur les positions de tir. Deux systèmes d'artillerie M777 fabriqués par les États-Unis dans les régions des colonies de Seversk et d'Avdivka de la République populaire de Donetsk. Quatre montures d'artillerie automotrices Krab de production polonaise dans les régions des colonies d'Avdivka, Seversk et Svanovka de la République populaire de Donetsk. Trois obus et remorqués des vins dans les zones des colonies de Novskoa, Novoliubovka, République populaire de Louansk et Chaligino, région de Sumy. Deux installations de systèmes de lance-roquettes multiples grades dans les colonies d'Artemovsk et de Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk. Ainsi qu'un véhicule de combat du MLRS Uragan dans la ville de Soversk. Outre, des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu trois avions Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne dans les zones des colonies de Yazenovoa, Pushkino et Maximilianovka de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, 10 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones des colonies de Ploshanka, Oborotnovka, Podkwikansk, Chervonopopovka, Golikovo, Zitlovka et Kremnia de la République Populaire de Lugansk, Varianovka, Volnovka et Vznovka de la République Populaire de Donetsk. République. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 370 avions, 200 hélicoptères, 2.866 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7.465 chars et autres véhicules blindés de combat, 975 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3.802 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 7992 unités de véhicules militaires spéciaux.